Salut tout le monde, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Europa Universalis 4 dans notre partie avec les Ottomans. On est grand, on est gros, ça ressemble à une partie euh, conquête du monde, <rire> sauf que il nous manque euh, grosso modo toute l'Amérique et pas mal de terres par là, énormément en Europe et un bon paquet par ici. Même si, si j'avais poussé euh, mes efforts euh, différemment, je pense que j'aurais pu avoir euh, euh, toute l'Asie, plus euh, une bonne partie de l'Afrique, je suis pas trop... Toute l'Asie c'est peut-être un peu beaucoup, mais disons toute l'Inde, j'aurais pu avoir toute l'Inde Ça euh, présente beaucoup, tous ces territoires là, là-haut. D'ailleurs le Manchou euh, il est à moi, on, il est très gros mais... Euh, je, je voulais attendre la fin de la trêve parce qu'il se passait rien de très intéressant, et finalement il s'est mis à se passer quelque chose d'intéressant, l'Espagne a mangé le premier et a attaqué le Japon. Euh... J'aurais espéré qu'ils m'appellent dans la guerre Et que je puisse réclamer Kyoto Apparemment c'est un nom catégorique Ils ne m'appellent pas dans la guerre ils... Bon ils font le siège de leur côté Ce qui pourrait bien marcher C'est qu'ils libèrent des petits états Il n'y en a pas tellement vraiment bon, Réclamons cette province Hop euh, peut-être que, Donc j'ai ramené une armée Parce que je me suis dit que peut-être Le Japon va sortir de la l'Aqua C'est un truc que les pays ont tendance à faire quand ils sont très occupés euh, Si jamais le Japon sort de la l'Aqua Il faut que je saute dessus Pas d'autre choix euh, La trêve avec le Portugal va bientôt se finir J'ai une armée pour aller occuper en Europe Une armée pour aller occuper en Afrique La trêve avec la France va aussi se finir Et j'ai laissé une petite armée là En me disant que La France a quand même énormément de territoire à prendre En Europe c'est des territoires euh, gratuits franchement vérifions qu'il ne me reste pas d'armée dans ce secteur là, bon 3000 hommes aussi ça peut rester là il y a beaucoup de gens c'est que des micros armées j'ai juste peur d'avoir égaré des armées quelque part, donc il y en a une en Afrique on est d'accord, ici il n'y a plus personne depuis longtemps, depuis qu'on ne peut plus réattaquer Kafa et Yémen d'ailleurs ils sont pas liés à des gens Mombasa, Mombasa je crois qu'il est dans la quoi définitivement Bon bah ça il est où Il existe encore Ah c'est ça ouais je, je confonds avec Monomotapa Le seul que je puisse attaquer c'est lui Il est allié à Buas Buas aussi je pourrais les réattaquer un jour Bon c'est pas les plus intéressants Et puis il y a aussi les Pays-Bas que je pourrais attaquer En 76 C'est un peu tôt Est-ce qu'il y a encore des territoires que je vais prendre aux Pays-Bas oh, Pas mal de côtes africaines en fait et beaucoup de ce côté-là, c'est vrai, donc on peut attaquer les Pays-Bas aussi, c'est aussi un bon plan. Euh, le Manchu a eu des rebelles à peu près partout, c'est lié au fait qu'il est plus euh, 12 de la suite de guerre, plus 4 de surexpansion. Donc je me suis arrangé pour supprimer tous ces rebelles, comme il a un petit pays c'est super fastoche. J'avais trois armées qui bossaient là-haut Ici j'en avais trois, c'était pas nécessaire J'ai dû en amener une en bateau pour ces provinces-là Et là, je suis content de ne pas lui avoir donné les micros-îles Les micro îles il vaut mieux que j'y prenne moi-même euh, Prenons euh, un coup de technologie réduit On a lancé une nouvelle colonie D'ailleurs, on a une qui s'est terminée C'est l'occasion d'en relancer une ici J'avance euh, sur ces territoires-là Sachant que, en même temps, le Yémen avance J'aimerais bien le bloquer Je pense que Kazembe est assez loin de pouvoir faire des colos il me reste encore quelques territoires à prendre par-ci. Ceux-là, ils sont sécurs, Personne ne pourra me les prendre. Et après, il me reste tous les territoires de Russie à finir. Avec l'objectif d'en avoir jusqu'à la fin de la, la, la partie à, à coloniser. Ou presque jusqu'à la fin de la partie. Fin de la traite avec le Portugal. C'est le moment. Ça se trouve, il y a la France aussi. Il y a... Ça fait beaucoup de monde. Et il y a Potiguaras, j'avais oublié de prendre ça en compte. Ça fait qu'ils sont plus nombreux en fait que moi. La France par contre c'est beaucoup. Je peux pas me permettre de déclarer la guerre aux deux à la fois. Est-ce que.. Portugal allié à Potiguaras, Taipias, Caribes, Mixos. Est-ce que je peux pas m'attaquer à un de ses alliés plutôt Oh, Mixos, ils ont gagné beaucoup de terres. aura la France et le Portugal. Si je m'attaque à lui. Caribe, s'il est allié au Portugal. Ouais. Et à Potiguaras. Ça craint. Ça craint, ça craint. Euh... Du coup, j'hésite. Faudrait que je la fasse, la guerre, quand même. Je peux pas déclencher un casus belli colonial ou... Ou un truc comme ça. De façon à ce qu'ils ne viennent pas, je pense pas. Ils sont à 13. a aussi, euh, j'ai aussi envisagé de faire une guerre contre la Pologne. Euh, j'ai vu que la Scandinavie ne les suivait pas. Mais après, la Bohème siak et quand je regardais, l'Espagne non plus me suivait pas. C'est plus facile à faire que le Portugal. Après, je me demande, est-ce qu'il n'y a pas moyen de sortir de la France quand même c'est qu'on va se faire éclater si on a juste des armées là. Il y a l'Espagne avec moi si je... Ouais, ça c'est bien. Enquête de Banjam Sudam. En Asie. Ou alors impérialisme. Banj. Jaramsin. C'est celle-là. Ce sont encore des révolutionnaires. Le c'est que ça me fait moins de score uniquement pour ces deux provinces là, c'est pas celle qui m'intéresse le plus. Euh... Il n'y aura pas Siac, après il n'y a pas de fort par là donc j'ai pas besoin d'occuper les provinces en propre. Donc si jamais je m'attaque au Portugal, ça m'embête quand même beaucoup la France. Je me dis que la France elle a moins d'alliés. Et pas le Portugal d'ailleurs, il vaut mieux attendre la guerre avec la France et donc dans ce cas là je m'attaquerai aux Pays-Bas plutôt le truc c'est que les Pays-Bas ils vont être aussi garantis par la France ouais ça craint et j'y avais pas prévu ça longtemps à l'avance donc j'ai pas des tonnes d'armées dispo on peut en faire hein. j'ai la thune pour Voilà, ça nous fait beaucoup de renforts disponibles, mais en attendant, il faudra tenir avec ce qu'on a, même si c'est pas beaucoup. Après, j'ai pas nécessairement besoin d'être en guerre contre le Portugal, mais j'ai peur que le Portugal dans la coa, ça suffise à la déclencher. Par... Ça suffise à la déclencher. Si j'attaque Tombouctou qui est dans la coa, ils sont 700 000. Alors même si je veux bien croire que mes alliés pèsent lourd, Espagne et Port Potiguaras à eux-mêmes, à eux deux ils suffisent presque à rétablir l'équité. Mais.. C'est quand même trop. Euh, C'est pas trop envisageable de s'allier à d'autres gros pays. Ça dépend ce qu'on entend par gros pays probablement. Et j'ai plus vraiment le temps d'améliorer mes relations, donc ça serait une alliance. Euh... Yémen, Bohème, Lituanie... Les Pays-Bas, ils sont très très gros aussi. Bengale, ils sont encore super gros, je pensais pas. Hein. Gênes, par exemple, ce serait un allié de poids. Ils veulent bien s'allier avec moi. Et j'ai une relation de dispo. Là, j'ai juste très peur qu'ils rentrent dans la quoi le temps des jours... Hein. Ils sont pas rentrés. Je peux pas appeler Gênes. Attitude inquiète. Ah mince, ils vont me servir à rien du tout. Si, à me protéger, mais c'est tout. Est-ce qu'ils sont déjà en guerre, peut-être, le Portugal Non. Il n'y a pas de raison en soi que... Potiguaras, ça m'embête beaucoup qu'ils rejoignent. Leur attitude envers les ennemis me... me... réconforte pas tellement. Après, si on a l'Espagne contre le Portugal et Potiguaras, ça veut dire... Grosso modo, tout l... enfin, une majorité de l'Amérique du Nord sera avec nous. Et contre nous, on aura quand même pas mal de monde. Je m'y attendais pas. J'ai pris un emprunt parce qu'il y a eu les janissaires et j'avais lancé le canal. J'ai quand même envie d'attaquer le Portugal. Si on perd, au pire, on ne perdra pas beaucoup de choses. Euh... Impérialisme, ça sera facile d'avoir Lisbonne, ça nous fera 50, 25% de score de guerre. Ce qui représente quand même pas mal euh, ça, vu l'immensité du territoire à occuper. Allez, on lance la guerre. On est des petits fous. Euh, ces armées-là, je me demande si je vais pas les rapatrier par là du coup. On va avoir besoin de commandants, on va en faire un de plus. Il est très très bon. On se masse derrière. Euh, ici on peut occuper la France. Du coup je pourrais demander des provinces françaises euh, au Niger. Provinces pas super riches, facile à prendre. Après je pourrais demander... Je sais, je sais pas exactement où est-ce qu'ils ont d'autres des provinces, la France, si là-bas. 3. Euh... Trois... 3, 3 et on contrôle cette région là Hop, on va les occuper avec une unité dans le secteur ce sera suffisant j'ai quand même envie de rapatrier certaines armées, là on peut pas passer c'est un peu dommage du coup vous, vous allez récupérer cette armée là plutôt et on va demander à eux et eux Revenir côté européen, je sais pas combien de temps ça va leur prendre, probablement très très très très très longtemps. Mais bon. Euh, on a l'Espagne avec nous, l'Espagne elle va tenir ses forts côté français pendant un moment. Je sais pas combien exactement le Portugal représente, c'est du mauvais côté. Portugal 100 000 hommes, 100 000 fantassins, on va regarder juste les fantassins, France 200 000. Grande-Bretagne. C'est vrai qu'il y a la Grande-Bretagne et Potiguaras. Ah, j'ai rompu mon alliance avec Potiguaras, du coup. Yep. J'espère que ça va pas suffire à déclencher la quoi. Et ici, ils sont à 50% d'expansion agressive, surtout le 40% d'expansion agressive sur tout le continent. Je peux absolument pas monter à plus contre eux. Sinon, c'est la fin pour moi. Je peux pas me permettre d'avoir toute l'Amérique du Sud. Après, euh, toute l'Amérique du Sud, c'est que des colonies, Donc, euh, à l'exception de Potiguaras, peut-être que ça se fait. Euh, peut-être qu'on va soutenir l'indépendance de la Grande-Bretagne, alors. Quoi qu'on a beaucoup d'expansion agressive contre eux. Peut-être pas le meilleur plan. Eux, on est presque copains. Mais ils n'aiment pas le fait que je sois allié à, à la Bohème et l'Espagne, qui sont mes deux seuls alliés. Euh, vous... Ottoman est allié à Siac rival néerlandais. Mais si je les vire. Non parce que j'ai beaucoup trop d'expansion agressive, je pourrais jamais revenir à un état normal. Et lui il sent inquiet, ça c'est dommage pour moi. Euh, c'est comme ça. C'est comme ça. Peut-être que je peux passer à travers Kazembe, non. De ce côté-là, j'ai un peu la flemme de tout occuper, mais il faudrait quand même bien le faire. On va faire ça au début de la guerre. Bon, j'ai pas tout à fait coupé complètement mon armée comme il fallait. Clemson. C'est parti. Mon Kiki. Qui... Frizz s'est retiré de la contre moi. Pour quel euh, motif J'ai suffisamment amélioré mes relations avec eux. Ça peut potentiellement être un allié, Frizz. Je sais pas quelle taille il représente. 76 000 hommes. Pomeranie, Ferrari et Kazembe. Ça peut être soit un allié, soit une cible. <rire> J'hésite encore. Il m'a dit que j'avais un meilleur relation à max. Non, j'ai rêvé. Le Portugal gagne niveau na naval par contre. On a déjà le meilleur commandant possible sur place. Euh... J'hésite peut-être qu'on peut se faire une armée quand même côté français. Si je peux traverser. Je peux traverser jusqu'à Ferrari. Allons-y. On amènera toutes les troupes. Euh... Louta. À... Est-ce qu'on fait des impôts de guerre Ça rapporte quoi Que des modifs d'entretien. Ça m'intéresse pas tellement. Quand même, un peu peur qu'ils m'attaquent quand même. On va dire qu'ils ne feront pas ça. Euh... Oula, l'Espagne tient pas niveau fort, j'espère qu'elle va pas se faire sortir de la guerre à toute vitesse. L'avantage d'être allé avec Gene, c'est que si jamais je leur demande l'accès, ils me le donneront. Voilà, toi t'arrives aussi. Là, il y a quelques troupes qui sont un peu loin, on peut Je sais pas... Toi tu es en train de bouger. Bon, on va aller occuper la France. Faut que je sorte la France d'abord d'ailleurs. Idéalement. Alors. Euh, surtout demander. Je peux vous l'offrir si vous me le demandez, mais. Après pour l'instant, personne n'a débarqué des colonies. Mais il pourrait débarquer des colonies. On va faire des paquets de. Un truc genre 50 000 hommes. Par mesure de précaution. Là, il y a des bateaux qui se promènent. Oh, c'est des gros bateaux. On va pas les croiser. Fin du siège de Tlemcen. Est-ce qu'on se rassemble et on attaque à Figuig Il nous fuit. Légalisme, prestige. On a le café. On a des troupes espagnoles qui ont débarqué là. Le truc, c'est que les espagnols ils sont pas assez pour euh, ralentir les 200 000 français. Je peux pas appeler la bohème euh, appel aux armes, ils ont trop de dettes. Et mon dernier allié c'est... J'en ai plus après. Ah si Siak euh, Siak je crois que c'est... Ils, peuvent... ils veulent pas rentrer avec moi parce que... Ils veulent pas rentrer avant 80. Ce qui est trop long. On est d'accord que les banjars ne vont pas venir euh, m'embêter. Je sais pas du tout. En tout cas c'est pas bon pour le Portugal. Waouh, vous vous avez mangé un gros morceau du Japon. Heureusement c'est le nord, pas les territoires que je voulais. Mais je m'y attendais pas. Il serait temps de ramener vos troupes. En France. Alors, suivant de l'Emsen, on va regarder à quelle vitesse euh, on fait. Fin de traite avec les Pays-Bas. Mince. Soit j'attaque les Pays-Bas, mais dans ce cas-là, on... ils sont alliés à la Scandinavie. Quoique, il n'y aura... Y aura pas grand monde, mais il y a quand même les Pays-Bas. C'est ça qui me... On va pas attaquer. On va prendre la tech militaire. Je ne pensais pas... Voilà. Oula, par contre, du coup, ouais, c'est juste parce qu'il y a des. Ouais. J'avais une unité de blindée toute seule. De euh, blindée. <rire> L'artillerie toute seule. Et c'est ça qui... qui me faisait peur. Euh, comment ça, vous avez pas de commandant, vous J'y crois pas. besoin d'un fort en terre arable. C'est moins risqué qu'un montagne. Je me fiche un peu de prendre du retard. Il euh, n'y a personne à sortir facilement. Caraïbes peut-être Allez on avance vous J'ai ces deux armées là qu'on finit. Est-ce que la Moscovie a encore beaucoup de soldats Ouais plutôt Je crois qu'ils ont moins, avant ils avaient 26 000 Oh aïe, aïe aïe aïe aïe Ça pique beaucoup plus que ce que je croyais On va à Rome, toi reste dans le coin. On pourrait prendre cette tech, je sais pas si c'est super utile. En revanche, avancer euh, dans les doctrines administratives pour le coup de légitimisation ça m'intéresse. Peut-être pas le truc le plus utile au monde, mais bon. J'ai laissé les, les, le, les Pays-Bas rentrer dans la COA. Ah, j'ai eu une défaite et j'ai pas vu où. J'ai pas regardé où. Peut-être que ça se voit dans les sièges euh... ennemis. Ouais, probablement là. Ok, vous... Vous remontez là-haut, tous. On a distrait un peu les Français, on a occupé des provinces à eux. C'est bien. Et maintenant, ça s'arrête. Alors, vous, repartez. pas bon ce général faut des points militaires pour en faire un de plus on va faire des paquets de 60 000 fin du siège de Fez. ça c'est bon ça veut dire qu'on va pouvoir les attaquer et puis voilà toi viens et toi je pense qu'on va attaquer Allez, souhaitez leur bonne chance. C'est passé, c'était pas large. Euh, on va plutôt faire ce siège-là. Je veux un passage vers l'Espagne. Voir les, les soulager. La pression qu'ils subissent. Ici, ils n'ont pas de général. C'est mauvais pour eux. Sont quand même sortis on va voir si jamais ça dure si j'occupe gibraltar on peut passer ça j'avais zappé aussi j'hésite quand même à me répartir sur deux forts je sais qu'il y a 100 000 français qui traînent mais moi ils me wiperont pas une armée fin de la trêve avec buas ah garanti par le yémen non, je suis trop occupé je peux pas je peux pas les attaquer ils ont sûrement rentré dans la quoi Sauf si, par hasard, ils ont moins de surexpansion. Ils ont 100. <rire> Ça avance, le missionnaire J'ai l'impression. Ok, on, est on a croisé les Portugais qui restaient. Pour l'instant, on perd. Il me faut la capitale du Portugal. Pour qu'on arrête de perdre... du siège d'une arbonnée. Hop, avançons. Et se sont soulevés. Très bien. Buya, ça rejoint. Pas de surprise. Il reste très prévisible. Il va peut-être me falloir une guerre contre la KOA à la fin pour euh, affronter le Japon. Ça promet d'être long. Je pense que je gagnerai euh, au Temps. Au bout d'un moment, ils seront complètement vaincu vaincus. Ou alors j'aurai l'objectif de guerre parce que je ferai plus de batailles. J'aurais pu faire des meilleurs forts. De toute façon, générale ça m'aurait servi. Alors, si jamais on a un groupe de 20 000 hommes, envoyons-les à l'abour ou alors euh, aux là Oulalalala. Là là là. mince, je sais pas si je peux gagner ça en fait là on est au seuil critique où je vois pas comment gagner contre la quoi. ils sont plus que nous ils sont menés par CAFA et je suis en guerre contre le Portugal en même temps peut-être qu'on peut se rendre, je sais pas ce que je peux donner oula gros coup de lag, offrir je sais pas ce qu'ils vont demander. Il faudrait que je rende des territoires à Cafa. Si jamais c'est tout... Euh... Euh... Je pourrais peut-être libérer un gros pays. Choux, ça ferait sans score de guerre ming il est trop petit euh, qu'est ce que j'ai comme gros province moscou pour moscovie cd des provinces ça rapporte quand même beaucoup plus ça c'est une province à ah je peux donner des provinces de mon N allié je veux donner Korat. céder une ou plusieurs provinces dans offrir Et pourquoi je peux pas donner Korat parce qu'il faut que Yutaya l'occupe le truc c'est que la probabilité que Yutaya occupe Korat est ridicule donc par contre ce qu'on va peut-être faire c'est donner ces provinces là ah, ils veulent sûrement l'inclusion de. de Hague. Je sais pas ce que c'est. Ça. Et maintenant, ils veulent. Oula, ça lag, je sais pas trop pourquoi. De Janiero. Oh, ça lag à mort, je sais pas trop pourquoi. Probablement une guerre beaucoup trop grosse. De Wello. L'Asta, en fait ils veulent toutes leurs provinces Là ils veulent bien Donc je donne 4 provinces C'est pas cher Pas cher payé Et 3 provinces qui ne sont pas à moi Bon les gens sont mécontents Parce que je fais une paix séparée Je les comprends Je fais pas une paix séparée, je fais la paix Mais je me rends, c'est ça que vous voulais dire euh, C'est il est peut-être pas content Parce que non aucun impact que je prenne les provinces à lui ou pas Voilà je pense qu'on fait la paix Et ça met une traite avec tout le monde C'est à dire Y compris le Japon Je perds rien d'important franchement On se rend J'aurais presque pu déclencher la guerre Pour obtenir cette traite avec tout le monde Du coup là dans la quoi Euh, on est d'accord qu'ils ne restent pas dans la koa Quand ils ont une trêve contre moi Voilà il n'y a plus de personne dans la koa Ça c'est bien euh... Siak Il va falloir que je t'attaque Un jour ou l'autre Et le Japon Donc j'ai une trêve jusqu'à quand avec eux 4 98 92 pardon 92 Ça me fait un peu de marge Pour faire à peu près ce que je veux en attendant euh... Bon j'ai perdu les provinces C'est pas, pas bien grave hein. L'avantage qu'ils puissent pas demander trop c'est que Là, ils ont demandé un poupouillem par rapport à ce que, ce que mon empire représente. Et on s'en soucie à peine. Fin du siège du Lyonnais. Est-ce qu'on se dit qu'on va passer ou est-ce qu'on attaque le labour Sachant qu'après, il faut que je re-siège des trucs. Même en guerre là je gagne plein de sous. C'est cool. Très très cool. Il y a, il y a beaucoup de gens en France. D'accord. Plein de trucs... Euh, guerre commercial Est-ce qu'on peut se glisser jusqu'à jusqu eux J'ai l'impression que oui. Vous par contre... Vous allez tous vous rassembler là, puisque la France s'approche. Malheureusement perdu le casus belli. Mais qu'est-ce que je m'en fiche Ah lui il a des séparatistes aussi. Non c'est des séparatistes portugais qui sont passés. qui ont passé la frontière. Bon visiblement le banjar ne m'embête pas. C'est vrai qu'il y a des revendications chez moi, c'est pas juste la culture qui. Qui joue. Euh, les Pays-Bas ont pris ont libéré leur province euh, aux mains des rebelles. On de l'aide de la Tierra Australe qui a siégé pour nous euh, les territoires français. Ceux que je voulais aller prendre. Ça tombe bien. Euh, C'est presque une bonne opportunité qui m'est attaqué. Parce que ça veut dire que le Japon va passer un sale quart d'heure euh, prochainement. Et. Je crois que Liang a une des trois provinces qui me manque. On est en trêve avec lui plutôt. 88, c'est ça. Donc il va passer un sale quart d'heure avant que je m'attaque euh, aux différentes personnes qui disent la quoi. c'est des petits forts de niveau 2. Ouais, on peut se séparer. Pour les faire plus vite Pour il y a un port ou non c'est par là que je reviens c'est tout Non ça fait trop des, des tours euh, importants. on va rester sur le fort juste peur que l'Espagne se rende Parce qu'ils ont moins 30 Pas bon du tout Oula Elle s'est rendue et elle a cédé une province Plus la province de Haban Non au moins deux. Bah ben voyons ce qu'a le Portugal. Et elle a annulé ses re relations avec moi. Peut-être bien. C'est peut-être euh, l'occasion de se trouver d'autres alliés. Eux par exemple. La Scandinavie qui pèse lourd. Freeze, ils étaient pas dans la coa. Euh, Frise, on n'a pas de trêve avec eux. Du coup, donc peut-être que je peux m'attaquer à Frise une fois que la guerre contre le Portugal est finie. Euh, Qu'est-ce que ça implique Bon, pour l'instant, il y a des Français par là, donc on va pas ramener nos troupes. On est plus en difficulté. Par conséquent... Ah non, si j'ai perdu ce, le contrôle, c'est parce que c'est l'Espagne qui contrôlait, et pas moi. Ah, du coup, je, je suis en Espagne pour rien, là. On va peut-être croiser du jeu, des, des mondes. Fin du siège de Labour. Ok, est-ce qu'on peut se replier Oui. Voilà. Ils vont faire le siège de Labour. C'est des montagnes, c'est des bois. Evora est tombée. C'est pas la capitale, mais on s'en approche. Et, et je peux pas faire attaquer Beras. De ce côté-là, il a fait passer une petite armée. Mais c'est une beaucoup trop petite armée. Voilà, 14 000 qui sont morts. Je serait bien le siège de Lisbonne. Oxeroi, ok. Il euh, y a forcément un général qui est pas sinon. D'accord, il est là. Toi. Sans commandant. Je peux passer côté espagnol sans faire. Un... Pas sans faire un méga détour. C'est pas grave. On va re replier un peu l'armée de ce côté-là. Oh, vous allez prendre le nouveau commandant qui vient de se libérer. Et on va tous suivre plus ou moins la France. Est-ce que là je les prends En terre arable c'est moins intéressant On va dire que si jamais ma troisième armée arrive On les prend On va tous se synchroniser D'ailleurs on a peut-être le temps de prendre les, forts, les provinces Voilà Alors ici j'arriverai le 22 Ici j'arriverai le 21 Ici j'arriverai le 23 On va dire que c'est pas grave arrivera en arbonnet le 24 C'est une blague le 22 et le 24 Et le 24 Voilà on est tous synchro Canal de Suez peu importe C'est impressionnant qu'on gagne pas large Ils ont peut-être fait des bons jets de dés, Je regarde jamais euh, Niveau perte on aura fait plus de pertes Surtout dans les canons ça c'est très bon Me dites pas qu'ils s'arrête là Je crois que si Bam Ça c'est très très cher pour eux Alors on va envoyer les 70 000 ici Et vous, vous allez siéger ces provinces là D'ailleurs j'ai peut-être pas besoin de 70 000 Le Portugal est faible Le Japon j'ai pas de quoi faire... Euh... Une navigation sur Kyoto en fait. On a écrasé des Français en passant. Euh, Donon. On est encore très très large sur les réserves. Ça doit les Ottomans aussi. Ils ont réoccupé Ceuta. Le Siak je suis désolé mais non. Totomac. J'occupais des, des provinces tout là-bas moi. Peut-être que je peux m'allier avec la Pologne aussi Ils ont trop de relations diplomatiques et ils ne me font pas confiance mais à cette exception près, euh, ils diraient oui. Alors là je croise des gens, c'est un souci. Pas vraiment, ils sont moins nombreux. Fin du siège du Haut Poitou. Mince, il y avait encore beaucoup trop de français. On va se replier. Je peux même replier sur le fort Fin du siège de Paris Faisons tout tomber Et décourageons les définitivement Je perds des forts là-bas Parce que la nouvelle Castille avait occupé Et Moi je ne suis pas capable de faire tout ça Alors l'annexion se poursuit à grande vitesse Le Japon, j'ai une longue trêve. On va probablement attaquer la frise. Avant, on a 2000 hommes ici qui traînent. Pas d'autres mots. Ça implique de passer... C'est vrai qu'on a le passage maintenant ici. Je veux savoir si on devait faire un méga détour au-dessus de la Transoxiane. La réponse est non. Ils sont encore très nombreux. Très nombreux. Mais Ils ne m'empêchent pas de faire le siège du Portugal, de, de la capitale du Portugal. Ça nous fera 14 scores de guerre de plus, donc 16. Je pense que là, ils ont pas moyen de céder facilement. Quoique, euh, si les Français vont en à Rose, ils n'arriveront peut-être pas à temps. On est 100 000. Ils ne sont pas arrivés à temps du tout. Ils sont partis vers je ne sais où Chartrain tombe Et on a un coup de main du Ming qui débarque en France Euh Non Pourquoi t'as changé de direction toi Ouais je sais je perds des forts que je ne connais même pas Granada On les attrape yes sans l'aide des portugais Et Ah ça sentait le wipe c'est dommage On prend un petit commandant euh... Alors je les ai loupés Qui vont à Sévillard, on peut peut-être leur tomber dessus directement là. Oh, vous, vous souvenez au cas où. Pour moi, pas être utile. Oops. Ah, il y a des Français là. Prenons ce général là et si on les attrape ici. Chargeons-nous en à deux. Armés. On a attrapé les Français. Et on les a détruits. Ça sent bon cette guerre. Je ne sais pas si vous sentez la victoire. Moi je la sens arriver. C'est surtout avec les Français qu'on va pouvoir demander des trucs à mon avis parce qu'on a 53% de score de guerre. Euh... Ça me colle de la surexpansion mais bon. On peut demander beaucoup déjà au Niger. Ce qui serait gratuit et facile à prendre si c'est ces provinces là-bas. Toute petite province française On va insister un peu plus sur la France Il serait capable de donner beaucoup plus Peut-être De moins c'est ce que je crois Ah il y a des portugais qui font un... un truc ici On va leur envoyer des compagnons de visite Finalement on a gagné, j'avais très peur que ce soit vachement chaud. En partie au fait, euh, dû au fait que j'avais pas beaucoup de troupes dans le secteur. Euh, vous en fait vous allez remonter là-haut. Bon bah ça se permet de me envoyer des insultes. Ou alors à faire un événement qui a déclenché. C'est un peu du pareil au même. Légèrement plus conséquente. Le Portugais a reculé. J'espère que la avec la France sera dans longtemps. Plus longtemps que la traite avec la COA. Il euh, s'est marqué quelque part, je crois. 91 c'est pas juste à peu près la 6 si, c'est à peu près le truc de la quoi donc il faut que je continue à, à demander plus de trucs tout simplement